Bonjour Aujourd'hui, je vous partage un jus santé, oui ou non Donc, c'est Laurence de Cancer, guérison, cure. Voilà, bonjour. Alors, aujourd'hui, je vous partage mon jus santé du jour. Euh, déjà, effectivement, est-ce qu'on ne pratique pas le jus santé C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un jus santé c'est soit un jus avec des fruits, soit avec des légumes, un jus où on utilise donc des, des légumes par exemple l'extracteur de jus pour réaliser un jus pur sans la pulpe ou un smoothie éventuellement avec la pulpe et avec un autre type de, de mixeur. Alors il y a du pour et du contre. le, le contre c'est que prendre un jus, ça dépend ce qu'on met dedans, parce que cela peut faire augmenter le pic de glycémie, le pic d'index glycémique. Si on le boit vite, c'est plus rapidement assimilé qu'un fruit, que l'on mâche lentement et qui est assimilé petit à petit. Donc le but du jeu, si quelqu'un a un cancer, évidemment, c'est de rester en bonne santé. D'équilibrer son alimentation pour qu'il y ait le plus de régularité dans l'assimilation du sucre et qu'il n'y ait pas de, de pic, un peu comme quelqu'un de, de diabétique. Voilà, donc euh, néanmoins, il y a du pour avec le euh, pas forcément le médecin, mais avec le, le guérisseur et la personne qui canalise. Euh, ce euh, livre qui s'appelle le Medical Medium Anthony Williams et lui effectivement il conseille tous les jours son jus de céleri alors voilà donc pour les jus de légumes crus oui une fois de temps en temps euh, moi je peux mélanger un petit peu de pomme et de citron euh, pour euh, changer un peu les choses euh, voilà mais il est également conseillé donc euh, épinard et citron et même céleri là j'en avais plus donc voilà mais sinon à la base c'est céleri, épinards, citron euh, que l'on peut mettre ensemble et enfin mais ça c'est à faire euh, plus rarement le petit jus que je considère pour le, le côté sucré qui est euh, pomme-citron avec une toute petite carotte euh, et une orange pour qu'il y ait plus de jus, euh, auquel cas il y a quand même un apport de vitamine C, mais attention à l'apport de, de sucre également. voilà Donc je dirais que, peut-être pas le faire tout le temps, mais euh, une fois par semaine, et je répartis donc, ce, ce jus, puisque normalement quand on vient de l'extraire, il faut le boire assez vite. garder les minéraux et tout l'avantage de ce jus. En revanche, moi, je le bois lentement, le plus lentement possible, sur une heure ou deux, par des petites gorgées. Et voilà, ça peut remplacer un petit déjeuner avec un œuf coque à côté ou quelque chose comme ça. Et donc, ça complémente les apports en minéraux. Voilà. Donc, c'était pour l'instant santé. Voilà. Euh... Donc, je vous conseille bien évidemment des jus de légumes plus que des jus de fruits. Et parfois, on peut faire ça avec euh, un smoothie, un smoothie, lait d'amande avec, euh, avec une pomme ou des... Des, des éléments un peu plus tendres que on peut mixer facilement voilà. la pomme étant également un fruit que conseille le médical médium même s'il faut un peu la diminuer parce qu'elle est quand même un apport de glucides il faut rester conscient de ça mais peut-être pas la supprimer complètement parce qu'elle a plusieurs bienfaits je pourrais revenir dessus dans quelques temps à très bientôt bonne journée bonne sortie.